the raven after Edgar Allan Poe obviously and it does not mean that all the things won't return with their dreadful refrain nevermore nevermore remember René Char who said that everything that was taken was returned to him even his little red truck but what it means If they won't come back with that crazy, crazy, insane, but to me so dear, adorable intensity. Oh, your pupil, raven, glistening in your oily eye, shows you at your best—the perfect, arrogant, and abusive creature, domineering. Your shape, your shape, of a lonely bird, foreboding. Your eye, translucent and penetrating observes me intensely just this morning as you land on my Kerala terrace. Yes, you do, and then take fruits from my palm. I've just cut it for you. As you gobble these pieces from my hand, I hear myself whispering semi-absently, never more, never more, never more. And the last but not the least, uh, Some of you know oh bon, c'est c'est dans la tête, si on se passe dans ma tête tout le temps. Certains parmi nous, ils savent euh, que euh, je viens de de par bah, les steves, bon. de de de partie de Ukraine de bas. Dans le dixième siècle, ils sont bougés euh, au Balkan au sud. Pour ça, ils sont yougoslaves, les Slaves du sud. Alors, comme un être de de d'Ukraine bas, je Habite avec un russe. Et comment ça se passe entre nous, comme d'habitude, comme toujours entre l'Ukraine et Russie? Et je voudrais lire ce poème gentil pour Pierre. Le russe. Il est planté devant l'écran de télévision immobile. Pétrifié, il regarda les tanks russes et les bombardiers qui entrentissent l'Ukraine. Il dit, « C'est vraiment terrible, kakoyoujas, kakoyoujas !» J'étais à ce moment concentrée sur le lavage de la vaisselle, sur la préparation d'une légère collation, et aussi par le truie du linge de corps, avant notre grand voyage de demain. Planté devant l'écran de télévision immobile, il se mit tout d'un coup à rire. « Ha ha ha ha Pourquoi tu ris Et qu'est-ce qu'il y a de drôle je lui demande bouleversé. Je ris encore de ta proposition aller à Saint-Pétersbourg pour exiger de Poutine me rendre notre ancienne maison. <rire> tu te rends compte à qui nous avons affaire Quel diable Quel Quel horaire Quel horaire Quel horaire Ça c'était une soirée pour l'Ukraine. je ne dis pas c'était une soirée pour la Russie. elles sont toujours tous les deux. La première capitale de la Russie c'était Kiev. Alors à quoi faire? Nous allons ici. Merci.